Ce que je peux te dire, c'est que ça fait six ans qu'on n'a pas utilisé un antiparasitaire sur les genisses, euh, sur la ferme. Quoi. Alors, notamment grâce au pâturage tournant. Et après, on voudrait aller encore plus loin parce qu'on a eu un lot qu'on a mis euh, chez un voisin pour pâturer. Euh, et donc, on n'était pas chez nous, on n'a pas pu faire de pâturage tournant. Et euh, ce lot-là a été infesté. On a dû euh, traiter euh, contre les parasites. Quoi. Alors que chez nous... Dans nos parcelles gérant pâturage tournant alors euh, qu'il y ait de l'agroforesterie ou pas hein, euh, ça fait six années qu'on ne fait pas d'antiparasitaires du tout et sur les, les adultes on ne fait rien du tout également quoi. donc à terme euh, peut-être que que les, les arbres ou bien la présence d'essence de, à vertu thérapeutique pourrait euh, parfaire le système quoi voilà